Top, genre de l'internet j'espère que vous avez tous magnifique ma personne aujourd'hui pour ne le de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur en daria encore une fois les amis ce serveur là chaque version qui sort je le présente parce que c'est le serveur d'un autre youtubeur qui s'appelle euh, le fameux ou avant c'était vulcano game je crois exactement comme ça et il fait son serveur et à chaque fois j'adore venir sur ce serveur-là, je fais des lives à chaque fois Et on s'amuse avec le staff, on fait des années de des trucs comme ça Donc c'est plutôt cool Et il bah, m'a contacté aujourd'hui, il m'a dit hey, « "Kons, mon serveur est ouf. Andaria, veux-tu venir faire une vidéo ?» J'ai fait pas de problème mon ami et donc je suis aujourd'hui ici, bien sûr vous avez vu le petit truc de rémunération en bas de la vidéo, juste ici les amis c'est marqué que je suis rémunéré Parce que c'est une vidéo rémunérée bien sûr aujourd'hui, je vous le cache pas les amis Donc on va commencer par le plus euh, important du serveur et euh, je vais pas tout, tout, tout vous expliquer en fait, dans la vidéo je vais pas tout vous expliquer Si vous voulez vraiment tout savoir, allez voir la, la vidéo de LeFamery, il va faire une vidéo sur sa chaîne, je vais essayer de la mettre en top commentaire Donc allez voir ça et aussi, si vous êtes un youtubeur, vous voulez upload vous-même le trailer ou vous avez beaucoup d'abonnés, vous voulez faire une présentation et être rémunéré, allez contacter les fondateurs directement sur Twitter, leur Twitter du serveur ou sur TeamSpeak, le TS qui est ts.andaria.fr. Donc voilà, sans plus tarder, commençons cette présentation. Donc... C'est un savoir PPFaction 1.8 euh, à 1.12, et la différence c'est qu'on peut gagner de l'argent Paypal. Et oui les amis, là vous allez me dire, oui mais c'est de l'arnaque quelqu'un, non, non, non, non, non. C'est pas de l'arnaque les amis, parce qu'à chaque version que j'ai été présent ou que j'ai joué, les, les gagnants de la version ont toujours reçu l'argent euh, qu'ils devaient. Donc cette version-ci, le classement ça fonctionne comme ceci. Donc, il y a un classement euh, si c'est pas le vrai design, mais en gros, il y a un classement. La première faction va gagner 50 euros PayPal, la deuxième 30 euros de points boutique, et la, troi la troisième, je crois, 20 euros de points boutique. Un truc comme ça. Comment avoir des points, vous allez me dire C'est très simple, vous allez me dire. Il va falloir les acheter au shop avec euh, de l'argent. Oh, ça c'est pas le bon shop. Avec de l'argent dans le shop spécial, dans autre. Ici il y aura le truc de points. C'est juste qu'ils savent pas encore combien ils vont mettre le point. Vous allez devoir faire ça pour obtenir des points. C'est avec vraiment l'argent. Donc ça veut dire qu'il va devoir farmer énormément les carottes, les citrouilles et tous ces genres de trucs qui se vendent dans le shop qu'on peut voir juste ici euh, C'est la shop. Toutes les trucs qui se vendent ici, donc la nourriture, la ferme, etc. Euh, tout, tout, tout, tout ce quoi. Des loots de meubles, des minerais. Et les blocs que vous pouvez vendre, bien sûr, tout est vendable, il y a beaucoup de trucs qui sont euh, vendables, et ça c'est plutôt intéressant, donc l'argent ça se fait assez facilement sur le serveur. Ensuite, il y a euh, aussi le programme, donc avec le programme, donc à chaque jour, il y a environ 4 totems, et les totems, ça vous donne 1 un, un KTH et, tot, et 4 totems, et ça, ça vous donne des points euh, de classement. Donc c'est beaucoup basé sur le PVP, ainsi que sur... Euh, sur la farm de l'argent, etc. Donc c'est un peu un mélange des deux. Donc vous gagnez énormément de points si vous allez aux events, etc. Mais vous gagnez aussi énormément de points si vous êtes un gros farmer. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et en plus, à la clé, il y a 50 euros à gagner si vous êtes la meilleure faction du serveur. Donc pourquoi pas trahir de serveur Le serveur ouvre le 25 à août euh, à euh, 16h. Donc euh, voilà. C'est un serveur sur IP 1.8, 1.12. Crack accepté comme j'ai dit juste avant. Euh, j'ai pas dit qu'il était le les crack acceptés, Mais bon, vous m'avez compris. Ensuite, ah oh oui, c'est vrai, il y a un truc aussi intéressant. C'est le F. Euh, le faction en fait, il est modifié parce que quand vous faites F euh, upgrade, vous pouvez upgrade et vous pouvez avoir euh, une augmentation des plantations donc euh, il pose 10 fois plus rapide, 25 et 38% quand vous achetez à chaque fois donc ça c'est plutôt cool, même chose pour l'XP, donc l'XP vous gagnez jusqu'à 50%, 100% et 150% de plus d'XP et vous avez aussi un F chest donc 2 lignes, 4 lignes, 6 lignes, ça c'est plutôt cool et l'augmentation de la pression des mobs donc c'est comme des spawner upgrade dans le fond. Donc ça, je trouve vraiment ça intéressant. C'est seulement dans vos claims à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment cool. Je ne sais pas s'il y a d'autres serveurs qui font ça, mais ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi un autre truc qui s'appelle FPM. Donc tu peux choisir tout ce que es recrut, tes recrues, tes membres normales, tes modérateurs, ainsi que tes co-leaders, euh, trousse, alli, ennemis, etc. Peuvent faire. Par exemple, moi, euh, je suis un fils de pute donc je veux faire en sorte que euh, les ennemis peuvent build dans mes claims. Je peux juste faire ça, cette permission to build à l'autre ou ennemi. Tu vois, comme moi, les ennemis, maintenant, ils peuvent build dans mon truc. Si je veux le retirer, je fais un petit clic droit, statut d'aîné, et maintenant ils peuvent plus le faire. Donc il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Euh, mettons pour vos co-leaders, cool vous voulez pas qu'il euh, qu kick quelqu'un, donc vous voulez leur enlever la permission de kick. Voilà. C'est plutôt simple, c'est plus simple parce qu'avant avec le, le truc normal, normalement, faut faire FPRM, le nom de la PRM, etc. C'est plus compliqué. Ouais, compliqué. Oh, je suis énormément fatigué ces derniers temps. Il faudrait peut-être que je dors plus que 3 heures. <rire> Donc, c'est beaucoup plus compliqué quand vous avez, quand vous a pas le plugin comme ça. Donc là, c'est vraiment bien fait, modifié et tout. Je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, on va passer directement au euh, au système de kite. Donc, il y a un système de kite. Et euh, il y a un shop de kite. Donc, en fait, des missions, des kites, des trucs comme ça, ça vous donne des points de kite. Et avec ceux-ci, vous allez pouvoir acheter ou débloquer des items plutôt intéressants. Donc, comme vous voyez ici, euh, avec 45 points de kite, vous pouvez débloquer 5 rollons donc c'est quoi des relons C'est le truc que j'ai sur moi, euh, plus ici. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ça Ça vous permet, si je me trompe pas, Home euh, Home, je crois que c'est. Ça vous permet d'acheter des trucs plutôt intéressants. Donc par exemple, une armure farm, comme vous voyez ici. Donc 5 relons pour une armure farm. Donc euh, ça donne job 1 et Night Vision. Ensuite, Plastron Résistance euh, au feu, résistance d'Otaga. Ensuite, ici, Force 1, Speed 2. Et les bottes du farm, invisible. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mais vous pouvez aussi acheter les armures P5, U5. Voilà, P5, U3. Une pioche IF6, Sharpness 6. ainsi de suite. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a énormément de trucs que vous pouvez faire. Mais vous pouvez aussi farmer si vous n'avez pas envie de faire les quêtes ou quoi. Vous pouvez aller dans ce. Il est où le PNJ, putain Il est où ah oui, c'est là-bas, c'est juste en face en fait, je me suis trompé, c'est juste là. Euh, en fait, celui-ci, vous permet de, euh, de vous vendre donc, 24 blocs de diamants, 16 blocs d'émeraudes, etc. Donc ça, c'est vraiment hard de les avoir, donc je suis conseillé de faire les kites. Et les kites, vous avez juste à faire slash kite et vous allez pouvoir démarrer des kites kite, euh, de roche détruire 2000 roches, ça vous donne 8 points de kite et ainsi de suite. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt cool, cool, cool. Ensuite, il y a des cookies de speed. Des points de haste comme euh, la plupart des serveurs en ce moment. Quand on a des points, les ennemis on fait juste point use, comme je vous ai montré juste avant. Et là, ça choisit, ça ajoute un point à chaque fois. Je crois qu'on peut faire un montant, donc par exemple, 40. Oups, 40, est-ce que ça fonctionne oui. Non, il faut juste faire point use à chaque fois. Donc ça, si c'est un peu chiant. il devrait faire un, un système où on peut les mettre tout en même temps. Mais en gros, on peut voir que le classement se bête en temps réel, on est rendu quatrième euh, avec 5 points, donc ça c'est plutôt cool et on a les informations de notre faction ici au-dessus Donc Icon, c'est le nom de ma faction, j'ai 5 points Ensuite, euh, je vais vous parler vite fait de l'event, donc il y a des events euh, capture de zone, donc un peu comme du hardpoint en fait sur euh, Call of Duty celui qui reste le plus longtemps dans la zone durant les 15 minutes gagne des points. Et celui à la fin de l'event qui gagne le plus de points, c'est lui qui gagne l'event. Donc, par exemple, si vous êtes dans le, la zone ici, par exemple, la zone ici, vous faites knock à l'extérieur, boum, vous perdez, vous gagnez plus de points. Mais si vous retournez, vous reprendez aux 7 points, par exemple, aux 8 points que vous aviez. Un peu en hard point, comme sur Call of Duty, exactement la même chose, les amis. C'est plutôt intéressant, sauf qu'il n'y a pas de limite de 250. C'est vraiment, euh, oh, c'est pas fini de build ici. C'est vraiment euh, celui qui dure le plus longtemps durant les 15 minutes. Donc, vous, celui qui a 500 points, ben, par exemple, après les 15 minutes. Il y a plus de chances de gagner que celui qui a juste un point, qui a capturé le point pendant une seconde. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, comme nouvel événement. ensuite il y a aussi les events KOTH, totem que je vous ai montré Il y a aussi un boss dans la warzone, donc on va aller voir vite fait la warzone D'ailleurs le spawn il est vraiment beau, hein. je sais pas si je vous l'ai dit mais le spawn il est vraiment chouette Je trouve les murailles vraiment magnifiques Dans la warzone il y a euh, KOTH, totem ainsi qu'un boss qui spawn Quand vous tuez le boss bien sûr vous gagnez euh, masse de loot, des, des bons loot Il y a énormément de trucs aussi que euh, que je vous ai pas expliqué durant cette vidéo aussi Mais il y a sûrement d'autres choses que vous allez pouvoir découvrir en venant sur le serveur lors de l'ouverture le, le spawn et la warzone, vraiment magnifique par exemple. J'avais pas vu la warzone avant, mais c'est vraiment stylé. Bien fait pour PvP. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous parler. J'ai vraiment présenté les points importants. Euh, bien entendu, les amis, vous le savez, c'est un serveur form to win. Donc, vous pouvez acheter tout ce qui est. Euh, euh, comment ça s'appelle Il euh, est kit. Euh, spawner, commande, home et euh, piège de spawner, up de clipper tout ça directement via le jeu. Euh, pas besoin de dépenser un centime sur le serveur et vous pouvez quand même avoir tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir aujourd'hui les amis. Andaria c'est un serveur que j'apprécie énormément parce qu'à chacune chaque... des versions, si vous voulez euh, une preuve, vous allez sur ma chaîne YouTube, bah, à chacune des versions depuis la version 1, j'ai toujours présenté. Le serveur, j'ai toujours fait des années tirées, des lives d'ouverture dessus et je vais aussi faire un live d'ouverture, je crois. Donc, euh, lors du serveur un peu plus tard dans la soirée, je vais sûrement faire un live euh, où ce qu'on va faire soit une année tirée ou soit qu'on va juste euh, commencer à faire une base et farmer un peu de points, etc. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire sur le serveur lors de mon live, mais si ça vous intéresse, vous allez pouvoir venir sur mon live. Le lien sera en description ou simplement vous abonner avec les notifications sur ma chaîne YouTube et vous allez recevoir une notification lorsque je débute le live. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour les amis. Je vous aime énormément. C'était Iconz. On se retrouve le jour de l'ouverture, le 25 août à 16h. Je vous aime. C'était Iconz. Ciao, ciao.